de brigands comme... Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné Voyez-le mourir, espion nos péchés Tout est accompli, l'agneau est immolé accompli, le voile est déchiré, la croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, sans infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché, Le Seigneur, tu t'es donné. seul, innocent, c'est le Fils de Dieu, qui prend mon châtiment, la croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché, s'amour pour, pour un pécheur toi le Seigneur, tu t'es donné.